Aujourd'hui, alors déjà pour saluer votre combat, votre courage, votre mobilisation et apporter tout notre soutien. Alors on tenait, on tenait à vous dire tous ces mots-là parce qu'en fait, ça a été dit, votre lutte elle est, elle est inspirante et elle inspire de plus en plus l'ensemble des salariés de ce pays et il y avait besoin de cette force, il y avait besoin de cette détermination et de quelque part montrer le chemin et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, votre lutte, elle est, elle est symbolique, elle est forte, elle est concrète, parce que c'est le symbole du combat, en fait, des travailleurs et des travailleuses qui refusent de se faire spolier alors que les milliards sont distribués aux actionnaires, tandis qu'en fait, on laisse à l'ensemble de la population des miettes. C'est aussi le combat contre ce, ce gouvernement hein, qui ne taxe pas réellement, en fait, les super profits qui préfère aussi réduire les indignités des chômeurs et des chômeuses, et qui préfère aussi se dire qu'on va travailler tous et toutes encore plus longtemps, et à quel prix. Et c'est aussi un gouvernement qui n'hésite pas en fait, à réquisitionner des salariés en grève pour casser la grève. Et c'est ça aussi clairement ce qu'on a vu, et qui a révolté je peux vous le dire, l'ensemble des militants et des militantes que je connais dans ce pays, et ça, je pense que c'était une erreur magistrale de ce gouvernement. Alors, votre mobilisation, elle a clairement ouvert la voie, aussi à l'appel à la grève qu'on a construit encore hier soir, effectivement, avec les camarades de la CGT, de FO, de la FSU, et avec les organisations de jeunesse. Et on appelle donc, dès mardi prochain, l'ensemble des salariés public comme privé à être dans la grève et aussi on appelle à Solidaire à avoir des AG de reconduction dès que possible parce que pour nous c'est dans la durée que ce mouvement va devoir s'inscrire. Alors c'est collectivement secteur par secteur, entreprise par entreprise qu'on pourra en fait imposer ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire un nouveau partage des richesses parce que c'est ça qui est fondamental. C'est une condition impérative pour qu'on puisse vivre, et non seulement survivre, et pour dégager aussi d'autres moyens pour les services publics, pour la transition écologique aussi. Encore euh, merci, encore euh, tout notre soutien à votre lutte camarade. Moi j'ai l'impression qu'ici on ne lâche rien, et ce n'est que le début. Merci.